Bonjour, c'est Magique Pascal Aujourd'hui, un tour de magie avec des cartes et il s'agit d'un Open Prédiction. La version de ce tour de magie est de Meven Dumontier. Ce magicien a expliqué ce tour de cartes dans un livre qui s'appelle Queen of Hearts. Ce tour de cartes est facile à faire avec un impact foudroyant. Passons maintenant à la démonstration. Je demande à Brigitte de mélanger le jeu. Oui, ce que je fais. Très important, restez jusqu'à la fin de la vidéo car le final vaut le coup d'œil. Voilà, c'est fait. Maintenant. Je vais faire une prédiction ouverte en vous annonçant que Brigitte choisira. Hum, J'hésite. Euh, le 6 de trèfle. Maintenant, ce que va faire Brigitte, c'est de prendre le jeu et de faire une pile de cartes face en l'air. D'accord. Et lorsqu'elle le voudra, elle s'arrêtera et posera une carte face en bas. D'accord. Et continuera à distribuer les cartes face en l'air. Ça te va pour toi Ça me va. Très bien. Bon, bon ce moment-là. C'est fait, tu prends le jeu, et tu vivres, c'est parti Brigitte se concentre sur le choix qu'elle va faire, tout le déroulement repose sur elle maintenant. Toujours rien en vue Brigitte Non. D'accord, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Continue. Pour aller plus vite, tu peux même étaler les cartes face en l'air et, et, et regarder. Non, tu, tu préfères distribuer Très bien. C'est son choix. Elle maîtrise bien la situation, c'est parfait. C'est un peu bizarre, mais ça va. Tu, tu nous as fait une tambouille. <rire> voilà. Parfait. Le temps que je range tout ça, maintenant. Rappelle-toi. Oui. Une prédiction a été faite. Oui. Tu as distribué les cartes face en l'air Oui. Et parmi elles, tu en as laissé une face en bas. Que je vais essayer de trouver. La voici. Mm -hmm. Tu es d'accord Oui, je suis d'accord. Ok. Pas de carte en vue Pas de prédiction en vue Toujours pas non. Et pourtant, le ton choix s'est porté sur une carte. Ah et bon pas n'importe laquelle. Cette carte. Ce qui me laisse à penser, c'est que si on n'a pas vu la prédiction, c'est que cette carte... Eh bien, c'était le 6 de trèfle. Oh, C'est magique, moi je reviens pas non plus. C'est... Bravo Sur ce joli tour, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bon week-end les amis Au revoir Au revoir